Le paysage côtier de Tigiano est dominé par Torre une tour du XVIe siècle située au sommet d'une éminence rocheuse à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. La structure militaire rentre dans le système d'alerte des tours côtières de la province des terres d'Otrente et elle a été construite en 1565 sur ordre du duc d'Alcala, vice-roi du royaume de Naples. Autrefois, elle communiquait avec Torre Palane, située sur la côte de Marina Serra de Tricase, et avec Torre Specchia Grande, située sur les serre de la ville de Corsano. Dans certaines cartes de la province de Terre d'Otrente, la structure est appelée aussi Torre di Valiano, nom qui provient de l'homonyme et ancien groupement de maisons qui se trouvait près de En partant de torre on peut attendre la mer en marchant le long du belvédère situé à ses pieds, pour profiter des près de la splendide vieux. D Ici l'horizon disparaît dans la profondeur d'un magnifique bleu, ravivé par les couleurs de la mer méditerranéenne. Les pentes des hauteurs du Salento. Coule la pique dans la mer en projetant sur elle leurs ombres. Les nombreuses olivières arrivent jusqu'à la mer avec l'air terrasement, tandis que les anciens murets de pierres sèches s'élèvent sur l'immense champ de terre rouge. Le vent provenant de l'Est transporte les forts parfums de la végétation naturelle et spontanée qui grandit et prospère sur la côte de Tigiano. Lorsque la lumière se perd dans les couchers du soleil, la côte prend des couleurs et des ombres pittoresques. C'est une invitation à profiter des beautés de Tigiano, territoire capable d'unir l'authenticité des paysages à la tradition des lieux.